Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré au principe général de la taxe sur la valeur ajoutée dans une entreprise. En matière de TVA, trois interlocuteurs vont figurer dans le mécanisme. Il s'agit du fournisseur, de l'état et du client. Afin d'illustrer le système de la TVA, nous allons prendre un exemple. Soit une entreprise qui achète des marchandises auprès d'un fournisseur puis les revend à un client. Dans notre illustration, elle a acheté pour 1000 euros hors taxe de marchandises. A cet effet, le fournisseur nous a livré et facturé les marchandises. Pour 1000 euros hors taxe. Il a calculé le montant de la TVA en appliquant le taux de TVA concerné du produit, ici par hypothèse le taux normal de 20%, au montant hors taxe. Cette TVA ajoutée au montant hors taxe donne la somme TTC à régler au fournisseur. Si l'on décompose maintenant cette facture en termes de charges et de dettes, voici ce que cela va donner. Une charge de 1000 euros qui appauvrit l'entreprise, une créance sur l'État de 200 euros, nous verrons par la suite pourquoi, et une dette vis-à-vis -vis du fournisseur pour le TTC soit 1200 euros. Dans notre exemple, cette entreprise va vendre ses marchandises à un client pour un montant hors-taxe de 1500 euros. L'entreprise va procéder de la même manière que son fournisseur, c'est-à-dire qu'elle va calculer le montant de la TVA en appliquant le taux de TVA au montant hors-taxe et l'ajouter au montant hors-taxe pour trouver le montant TTC qui sera dû finalement par le client. De la même manière que nous avons vu précédemment que seul le montant hors-taxe a constitué un achat de marchandises, une charge, ici, Seul le montant hors taxe de vente constituera un produit. En effet, la TVA qui est facturée au client est en fait collectée par l'entreprise pour le compte de l'État. Nous venons de voir que notre entreprise exemple a facturé 1500 euros de marchandises qu'elle a achetées 1000 euros. Elle a par conséquent réalisé l'équivalent d'une valeur ajoutée de 1500 moins 1000, soit 500 euros. Et donc, la taxe sur la valeur ajoutée à régler à l'État sera en conséquence de 500 euros multiplié par le taux de TVA de 20%, soit 100 euros. Si nous faisons maintenant la synthèse des incidences de cette transaction en matière de TVA, nous voyons que nous allons régler à l'État pour 100 euros de TVA. En réglant la facture TTC au fournisseur, nous lui payons par la même occasion 200 euros de TVA. Mais lorsque le client nous paye notre facture TTC, il nous règle de ce fait 300 euros de TVA. On se rend compte sur cet exemple que la TVA est neutre en termes de résultats et de trésorerie. Il se peut cependant que l'entreprise soit amenée à avancer le montant de la TVA. Dans notre exemple, nous voyons que le paiement par le client n'interviendra que fin mars N. Or, nous aurons payé la TVA avant fin M plus 1, c'est-à-dire avant fin février. Avec cet exemple, on se rend compte que c'est le consommateur final qui va supporter la charge de TVA. En effet, si la facture de vente est adressée au consommateur final, il va payer la TVA mais ne va pas pouvoir la déduire et en conséquence, il va en supporter la charge définitive. Nous allons voir maintenant comment va s'organiser en pratique la déclaration et le paiement de la TVA auprès de l'État, sachant que la TVA à payer au titre d'une période donnée sera égale à la TVA collectée moins la TVA déductible. Dans le régime fiscal du réel normal, l'entreprise va, à partir de la comptabilité de ses ventes, déclarer le chiffre d'affaires du mois précédent et la TVA collectée correspondante. Dans notre exemple, la comptabilité permettrait d'identifier qu'il y a 300 euros de TVA collectée au titre du mois de janvier. De même, la comptabilité des achats de janvier permettrait de déterminer qu'il y a une TVA déductible de 200 euros au titre du mois de janvier. Ainsi, la déclaration de TVA des opérations de janvier Déclarée en février permet de déterminer une TVA à payer de 100 euros, payable elle aussi en février. En résumé, l'entreprise va déclarer pour une période donnée le montant du chiffre d'affaires réalisé et la TVA facturée au client qui est en fait collectée pour le compte de l'État. D'autre part, elle va pouvoir soustraire de cette TVA collectée la TVA, lorsqu'elle est déductible sur les achats, les charges externes et, le cas échéant, les investissements. Le solde dû constitue la TVA à payer à l'État au titre d'une période donnée. Si, au cours d'une période, la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, parce que, par exemple, l'entreprise a stocké des matières ou marchandises ou a investi, elle a en quelque sorte un avoir de TVA, un crédit de TVA, qui sera utilisé pour payer la TVA sur les déclarations ultérieures. Les modalités de déclaration et de paiement de la TVA vont être fonction du régime fiscal auquel appartient l'entreprise. Les micro-entrepreneurs pourront par exemple, le cas échéant, disposer d'une franchise en base de TVA jusqu'à un certain seuil. Le régime simplifié permettra de verser des acomptes puis un solde. Nous avons traité l'exemple en appliquant le taux normal de TVA de 20%, mais il existe également d'autres taux selon la nature des produits. Enfin, certaines opérations ou produits sont exonérés de TVA ou ont des régimes dérogatoires, mais ces éléments sortent du cadre de cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. Je vous invite à liker et commenter sous la vidéo et à vous abonner pour recevoir les notifications de nos nouvelles productions. A bientôt